À présent, nous allons aborder une méthode extrêmement importante en génie des procédés qui n'est pas utilisée que pour l'extraction liquide-liquide, la méthode de macabéthyle qui permet de déterminer le nombre d'étages théoriques, le NET qui figure ici, pour différents types d'appareillage, ici en l'occurrence pour notre extracteur à contre-courant. On va commencer par un premier cas de figure dans lequel on va supposer que le diluant et le solvant sont immiscibles. Alors, j'ai repris ici le schéma de l'extracteur. Le, on va euh, s'appuyer sur notre système de notation avec les débits hors soluté et les rapports massiques. Donc Je les renote ici rapidement. Et puis, donc au niveau du raffinat, on va avoir grand Ln, Xn, et ici, on va avoir Va, Y. Alors, on va s'intéresser à... Une zone particulière de notre extracteur, qui est la zone qui correspond aux étages numéro 1 à i. Et on va écrire le bilan en soluté sur cette zone. Alors, pour pouvoir écrire correctement le bilan en soluté sur cette zone, il faut qu'on explicite euh, bah, les flux entrants et sortants au niveau de l'étage i ici. Donc, souvenez-vous, ici on va avoir un v i plus 1, et un grand y I plus 1 et de l'autre côté on aura un li et un grand Xi. alors donc on va écrire ce bilan euh, donc sur cette zone sur le, les étages numéro 1 à i on se, on suppose comme toujours que l'on travaille en régime permanent et donc on va écrire que on a x l'a au niveau euh, l'entrée de la solution plus et eh bien on va avoir un Yi plus 1, Vi plus 1, donc c'est ce qui rentre ici au niveau de l'étage numéro I. Et ça, c'est égal au flux sortant, puisqu'on a un régime permanent. Donc on va retrouver ce qui sort ici au niveau de l'étage numéro I, donc un XI, Li, plus évidemment ce qui sort au niveau de l'extrait, donc un Y1, V1. Alors, comme on a fait l'hypothèse que euh, le diluant et le solvant sont immiscibles, eh bien, en fait, les débits hors soluté LA, L1, etc., jusqu'à Ln, eh bien, ils sont égaux. Et donc, on va les noter grand L, tout simplement. Exactement de la même manière, on va avoir VA qui est égal à euh, Vn, etc., jusqu'à V1, et on va le noter grand V tout court. Alors, à partir de cette simplification, on va pouvoir réarranger le bilan qu'on avait écrit au-dessus et on va pouvoir en sortir YI plus 1, qui va donc être égal à grand L sur V, grand XI, plus Y1 moins XA, grand L sur V. Alors, on retrouve à nouveau l'équation d'une droite et on va pouvoir remarquer que eh bien, cette droite, euh, elle va avoir une pente L sur V. Elle va passer par euh, des points particuliers. Alors je ne vais pas le détailler ici, mais en observant bien euh, cette écriture, en fait en reprenant les bilans globaux sur l'ensemble du système, on peut montrer que cette droite, qui a donc une pente L sur V, elle passe par deux points particuliers, qui sont le point XAY1 et le point... Xn, Ya. Donc finalement, on a presque trop d'informations pour pouvoir tracer cette droite, puisqu'à la fois on connaît sa pente, et en plus on connaît deux points particuliers de cette droite. Alors, ce que l'on voit ici, eh c'est que tous les points qui ont pour coordonnées Xi, Yi plus 1, eh bien, ils appartiennent à cette droite. Cette droite, on l'appellera la droite opératoire, et on va la tracer sur le diagramme rectangulaire. Alors, j'ai représenté ici la courbe d'équilibre, et donc on va positionner notre droite opératoire. Donc elle passe par le point de coordonnées Xn, Ya, ici j'ai choisi Ya nul pour un solvant pur, et par le point de coordonnée Xa, Y1. On peut tracer cette droite, et on va ensuite pouvoir tracer les gradins de Macabétyl. Alors pourquoi on trace les gradins de Macabétyl eh bien en fait ce qu'il va euh, y avoir au niveau de la sortie du premier étage, le point de coordonnées X1, Y1. Eh bien, Puisque cet étage, on l'a défini, c'est un étage fictif, hein, on l'a défini comme étant un étage théorique, ben, ça veut dire que le point de coordonnées X1, Y1, et en fait tous les points de coordonnées XI, YI, ils appartiennent à la courbe d'équilibre. Donc en fait, je vais avoir ben, ce premier point ici, de coordonnées Y1, que j'avais déjà placé, et x1, qui appartient à la courbe d'équilibre. Ensuite, le point suivant, qui va avoir pour coordonnées x1, y2, lui, d'après ce que j'ai vu juste avant, lui, il appartient à la droite opératoire. Donc, le point de coordonnées x1, y2, il se trouve ici. Je vais pouvoir placer mon y2. Et ainsi de suite, je vais dire que le point de coordonnées x2, y2, eh bien lui, il appartient à la courbe d'équilibre. Donc, j'en déduis la position de x2, et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on va tracer les fameux gradins de Macbethil, qui permettent de déterminer le nombre d'étages tâches théoriques. Alors ici, j'ai tracé un petit peu au hasard. Hein, et donc, au final, vous voyez que je vais avoir un de trois étages théoriques donc mon nombre d'étages théoriques c'est trois sur cet exemple et c'est par cette simple construction graphique de Maccabectile que j'ai pu le déterminer je vous ai donc présenté la méthode de macabéthyle pour un cas particulier lorsque l'on a le diluant et le solvant qui sont immiscibles, on va voir d'autres cas et puis ensuite on verra le cas général